je bien ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, ouais, tranquille. Ouais. Donc, comme tu peux le constater, on vient d'assister à un match de la Coupe d'Afrique absolument incroyable entre l'Égypte et le Maroc. Je ne vais pas vous mentir. Moi, je pensais que le Maroc allait remporter ce match 2 ou 3-0 face à l'Égypte parce qu'on ne va pas se mentir. L'Égypte, quand il joue, il donne le ballon à Moussala et puis ils lui disent, bon, vas-y, fais comme tu fais en Angleterre. Nous, pendant ce temps-là, on, on fait des plans pour les prochaines pyramides qu'on n'arrive pas à construire. Mais là, ils ont commencé à jouer avec une agressivité. Les Marocains, ils se sont dit, mais non, mais euh, qu'est-ce qui se passe On joue en Première Ligue euh, ou bien c'est quoi votre délire Tu sais ce qui s'est passé pendant le match Ils ont carrément baissé le pantalon de Hakimi. Tu te rends compte Hakimi, il est venu au travail pour jouer au football, montrer que lui, c'est le roi du Maroc et que lui, il n'a pas le temps de, de parler avec Di Maria au Paris Saint-Germain. Il est venu montrer que lui, il met des coups francs et que c'est lui le meilleur latéral droit du monde entier. Et vous, vous venez, vous baisser son pantalon, les Égyptiens hein Non, mais on est où, là On joue au foot ou bien vous, vous voulez aller à l'hôtel Con Concentrez-vous hein, sur le terrain. Concentrez-vous, les Égyptiens. En tout cas, vous avez réalisé un match anthologique, surtout Mohamed Salah. Alors là, pendant cette Coupe d'Afrique, on ne va pas se mentir, il était un petit peu cerné. Tu vois, toutes les équipes, il mettait deux, trois joueurs sur lui. Il n'arrivait pas à faire des grandes des, des, des choses, même s'il a réussi quand même à faire des choses. Tu vois ce que je veux dire Mais là, là, le match qui nous a sorti, ouh là, il a activé le mode, j'en ai rien à faire. Là, je vais vous montrer comment on joue au football. Là, lui, il a dit, hein, la Coupe d'Afrique, c'est la coupe la plus importante de toute sa carrière. Tu te rends compte tu entends ce que je suis en train de t'expliquer Tu vois les coupes qui gagnent avec Liverpool. Il a dit ça, ouais, c'est pas, pas mal. Mais moi, ce que je veux, c'est la Coupe d'Afrique. Et là, il va avoir droit à une vengeance. Parce que lui, là, il s'est fait éliminer par le Cameroun. Je sais plus en quelle année. Vous allez mettre ça dans les commentaires. Le Cameroun, ils ont éliminé l'Égypte. Enfin, ils ont, pris, ils ont pris... Tu vois ce que je veux dire ils ont, pris la, ils ont pris la Coupe ou je sais pas, ils ont éliminé l'Égypte. Donc là, l'Égypte va avoir l'occasion... De pouvoir se venger au Cameroun, chez les Camerounais. Ha Donc là, si les Camerounais y perdent, toutes, toutes les rumeurs de tricherie vont s'envoler avec cette défaite. Qu'est-ce que vous allez dire maintenant si là le Cameroun se fait fracasser par Mossala hein Je ne suis pas en train de dire que je veux que le Cameroun se fasse fracasser. Mais là, ce match, il, est, il va être très très chaud là. Vincent Aboubakar face à Mossala. Toko et Kambi face à Mossala. Oh là là Qui est-ce qui va sortir vainqueur de ce combat fraticide Bien sûr, parce qu'on est tous frères. Arrêtez de faire genre. Dans tous les cas, c'est l'Afrique qui gagne. Mais là, c'est la Coupe d'Afrique. Voilà. Donc nous, les Maliens, on est totalement éliminés. Les joueurs, ils ont pleuré pendant cinq jours. Et après, ils ont commencé à nous envoyer des messages. Ouais, on est désolé. Je sais pas quoi, je en tout cas, grosse force au Maroc qui doit faire ses valises directement dans, dans, dans, dans, dans le vestiaire, parce que au Cameroun on n'a pas le temps. Hein. Tu, tu, tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer Là, là, vous avez fini le match. Là, là les Camerounais ils vont couper votre réservation de l'hôtel. Donc vous prenez votre car, vous rentrez directement au Maroc. Ou bien vous allez vous attendez devant le stade du prochain match et celui qui est éliminé, vous l'accompagnez. Faites preuve de bon sens en plus. Vous, vous êtes venu en avion, hein Ouais Voilà, donc vous allez pouvoir euh, euh, envoyer soit les tous les motos ou bien les Sénégalais. Force